Euh, bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, euh, on n'est pas dans les lieux normaux où on tourne. On est dans les archives. Donc, comme on est dans les archives, ben je vais mettre des gants. Parce que. moi. Hum. Oui. Ben D'ailleurs, je vous présente Mario Robert. Mario, oh. grand spécialiste de l'histoire de Montréal, mais plus encore, qu'est-ce que tu fais ben, je suis l'archiviste en chef de la ville de Montréal. En chef, oui, oui. monsieur. Je ne prends pas un petit archiviste non, de non, bas non, étage. Non, non, non, non. Non, non. Depuis presque 30 ans, je suis <rire> aux archives de la ville de Montréal. Ben oui, puis là, on a la chance, en fait, de pouvoir tourner dans les archives de Montréal, dans les voûtes. Comme on dit, on est passé par l'équivalent d'une grosse porte métallisée, bien sécurisée pour être sûr que tout le monde ne vole pas d'archives. Parce qu'il y en a eu des vols d'archives, ça, dans les histoires dans histoire de Montréal. Ah, dans l'histoire du Québec, oui, mais sur, pas nécessairement dans, le, dans les archives de la ville, mais ailleurs, effectivement, il y a des documents, par exemple, on pense juste, euh, bon, est-ce est un vol, est-ce un emprunt? Euh, on parle du recensement de 1825 de Jacques Vigé, qui, euh, qui est disparu des archives de la Société historique de Montréal, on ne sait pas à quelle époque, dans les années 60-70, et qui s'est retrouvé en 2000 euh, à l'encan Et heureusement, euh, il a été acheté Bravo. par un, un mécène qui ensuite l'a remis à la Bibliothèque Archive nationale du Québec euh, au Centre d'archives du Vieux Montréal. Bon, ben, Donc, une heureusement, chance. parce que c'est ben oui. joue cet ouvrage-là. Euh, c'est quand même le recensement de, de Montréal en 1825, écrit de la main de Jacques Vigier, qui était... Euh, Jacques Vigier, rappelons-le, qui, qui est, est fait, le premier maire euh, ben, voilà. de Montréal, mais ouais. c'est aussi un des premiers employés, parce qu'il était aussi euh, inspecteur des chemins, des rues et des ruelles. Donc, c'est un, un des premiers fonctionnaires municipaux de la ville. Et qui, et nous, qui nous a va... donné la, la fameuse devise de Montréal. Oui, oui, oui. Absolument. Absolument, oui, à concordia salous oui. et qui nous a donné aussi les armoiries de la ville. Oui, tout à Donc, fait, qu'on vient euh, de changer. Oui, il n'a pas <rire> été maire longtemps, il était maire de 1833, 1836. Ouais. Euh, il a été nommé, hein, parce qu'à l'époque, en 1833, ouais. les conseillers étaient élus par une minorité de personnes à Montréal. Bon, on parle du Vieux-Montréal, puis une minorité de personnes parce qu'il y a un sens électoral à cette époque-là. Ouais. Mais sinon, euh, c'était un... la charte était là pour trois ans. C'était mmh. un... temporairement, évidemment, en 1836... On n'est pas loin de 1837. Qu'est-ce qui s'est 1837... passé en 1837 déjà Vous en souvenez vous en souvenez-vous je pense que c'est la rébellion. Oui, c'est ça. Patriotes. Je pense que c'est RBO qui s'est révolté. C'est tout ça. Moi, c'est ça que j'avais vu dans les euh, les blagues qu'il avait faites, les les les patriotes, quelque chose comme ça. Mais ouais, ouais, ouais, ouais. Ça. <rire> une blague. oui, c'est ça. Bon, en fait, vous l'aurez compris, l'archiviste, on en meint 25 scènes. Puis ça part. Puis ça part. Mais la raison pour laquelle je voulais venir ici avec vous, c'est que là, ce que je fais sur la chaîne, c'est que je raconte beaucoup l'histoire, une histoire finie vraiment. Il y a rien qui dérive passe, tout est interprété, tout est montré, comme si tout ce qu'on avait à faire, c'était ouvrir un livre d'histoire puis simplement retranscrire. c'est pas comme ça que ça se passe, faire de l'histoire. Puis la raison pour laquelle je voulais tourner ici avec toi, c'est pour montrer les fonds d'archives qu'on a ici au Québec, principalement à Montréal, ville où j'habite, où tu travailles bien sûr, et sincèrement la plus belle ville au monde. Si vous n'êtes pas d'accord, allez ben chez Liable. Mais l'intérêt de montrer justement les archives, c'est de montrer aussi la manière dont on constitue les fonds d'archives. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je suis arrivé dans les archives pour la première fois, je faisais mon mémoire de maîtrise puis je me suis dit bon, ben ça y est, je vais ouvrir une boîte puis ça va être écrit « Théâtre, 18e siècle » puis je vais pouvoir travailler. Hey. Mais ce pas souvent tout qui s'est passé. Absolument pas. Ben non, puis on se rend compte que les archivistes, ce que tu es, ont une fonction déterminante sur la manière dont on va écrire l'histoire plus tard. Parce que toi, ce qui arrive, c'est que tu reçois des documents puis tu te dis comment je vais classer ça. Puis le classement induit une manière d'écrire l'histoire éventuellement. Donc, je me suis dit, je veux rentrer chez vous. Donc, je suis chez vous ici. On va se promener un peu tantôt si on a le temps là, pour oui. voir un peu ce à quoi oui. ça ressemble. Mais, la raison pour laquelle je vais venir ici avec toi, c'est que tu m'as dit « Ben écoute, j'aimerais ça que tu viennes parce que j'ai des pièces vraiment importantes et intéressantes à te montrer ». Ben oui, puis il faut, ce qu'il faut aussi dire, c'est que euh, dans un premier temps, ici, là, tu regardes ça ici, c'est une voûte temporaire parce que ouais. nous, on était à l'Hôtel-de-Ville, donc dans les sous-sols de l'Hôtel-de-Ville, mais sous les parterres de l'Hôtel-de-Ville, il y a des chambres fortes qui existaient depuis les années 20. Et euh, avec les travaux de l'Hôtel-de-Ville, on est ici temporairement euh, sur Saint-Denis, mais on a quand même un bel aménagement. mais tu vois l'espace qu'il y a ici, mais il y a 4,6 km d'archives ici. Là. Alors, cette petite boîte-là, si on prend une petite boîte là. Va donc la large... chercher, je suis curieux de la voir, moi, parce que le plaisir des archives, c'est justement d'aller chercher les choses, de les ouvrir, de découvrir. Ce qu'on pourrait appeler de la Petit. La CNDPT, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver, puis tout d'un coup, tu révèles quelque chose. OK. Tu mets cette boîte-là oui. là, sur Sainte-Catherine. <rire> OK. Tu la mets au coin de Papineau, sur oui. Sainte-Catherine. Puis, 4,6 km, c'est que tu mets la dernière boîte au coin d'Atwater. <rire> <rire> Donc, c'est exactement ça, 4,6 km d'archives. Okay. Tu peux marcher longtemps, là. Oui, OK. Et tu peux bon. consulter des archives longtemps. Mais il faut que ce soit des archives intéressantes, parce que quand on dit archives, les gens disent, oh, on va trouver, je ne sais pas moi, une lettre de Papineau, on va retrouver euh, le journal intime de Maurice Duplessis, mais des fois, les archives, c'est un petit peu plate ce qu'on trouve. Bien, c'est parce que ça dit, dire il y a beaucoup de documents administratifs, ouais. mais qui, je veux dire, sans ces documents administratifs-là, tu ne pourrais pas lui faire l'histoire de Montréal ou de la ville de Montréal. <rire> Donc, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, ouais. je veux dire, il y a les personnalités, puis il y a aussi, si tu veux faire de l'histoire sérielle ou si tu veux faire, euh, je ne sais pas, si tu veux compiler des statistiques ou si tu peux savoir c'est à quoi les politiques euh, au 19e siècle concernant on euh, a, je sais pas moi, euh, les cochons dans les rues. Euh, ça, c'est même pas Ça m'intéresserait. Ben oui. Hein? C'est même pas une blague. J'avais fait une vidéo justement sur les animaux, les procès d'animaux. Ben oui. Et on avait fait des procès à des cochons parce qu'il y avait eu des accidents, notamment à l'époque médiévale. Il y a un roi qui était mort à la suite d'un accident avec un cochon. Donc c'est très important les cochons. Il hein? y a des règlements municipaux là-dessus. Attends mais là, là tu me tires trop. Là, je veux qu'on ouvre la boîte. Ah, cette boîte-là. <rire> ça, c'est particulier cette boîte-là. Oui. Ah oui. Parce que ça, c'est les archives de la cour municipale. Ok. Donc euh, les archives de la cour municipale c'est tous les, les procès qui ont eu lieu entre 1899 et 1950, jusqu'à ce que Montréal, c'est ce qu'on appelle l'époque Montréal-Ville-ouverte. OK. Donc, okay? okay. ville j'aime OK. Alors, normalement, oui. okay, j'ouvre <rire> une boîte comme ça. Je l'ai pris au hasard. Oui, donc, oui. Hein? Je ne sais même pas qu ce que j'ai pris. Oui. Alors, on va regarder la date pour commencer. Là, on est en le 20 mai 1930. Ah. OK. Et euh, en général, oui. quand… Euh, et puis ça, c'est probablement juste un mois, là, de mai à juin. Oui, c'est à peu près mi juin. Alors, on prend un mois et en général, à 85 du temps. Oui. OK. Si je tombe sur euh, une dame, ouais. c'est qu'elle est qu a été retrouvée dans une maison de prostitution ou qu'elle est tenancière d'une maison de prostitution. Okay. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont c'est Ça, c'est ouais. ceux qui sont allés en procès. C'est ça, parce que là, qu c'est les archives de la cour municipale. Il faut toujours faire attention à cadrer oui, d'où viennent tout les tout archives ce que ça révèle. Exactement, parce que ça, c'est une minorité de personnes là, ouais. qui s'en vont à la cour municipale. Là. À part si c'est un un ticket de, de, de stationnement ou un ouais. ticket de, de vitesse, quelque chose comme ça. Ouais. Mais dans les années 30, c'est vraiment la période où Montréal est une ville ouverte. C'est-à-dire que l'ouverture, les bars, euh, la prostitution, le jeu aussi, mm -hmm. c'est vraiment… Et c'est contre ça que M. Drapeau et la commission d'enquête Caron, dans les années 50, se sont élevés. Et la, la, le fait que la police était un peu… Euh, laissait un peu passer ouais. ce genre de choses-là. Donc, si tu trouves un homme, en général, il se trouve dans une maison de prostitution ou dans une maison de jeu. Okay. Donc, si je prends celle-là, celle que j'ai pris la première, là, ouais. il faudrait pas dire le nom de la personne. Pourquoi okay? faut pas dire le nom? Ben, je sais pas. Les descendants pourraient peut-être être... être euh... Ah oui, tu penses? Ça, ça, je sais pas. C'est très intéressant ça, comme question éthique. Moi, j'ai envie de dire, c'est... que. Ce qui est du passé doit quand même faire surface. Sinon, à un moment donné, on se, se bride contre tout. Oui, mais tu sais que pour les renseignements personnels, il y a une loi qui s'appelle la loi ah, sur la oui, protection vrai. des renseignements personnels. Mais on, donc, suppose, je vais faire une demande. Oui, je, OK. Je, je mais je pense que celle-là, on ne devrait pas avoir de problème parce qu'on euh, <rire> peut parler de la personne 30 ans après sa mort. OK, il bon, va encore des corrects. Et si c'est des informations médicales, c'est 100 ans. Ok, Donc, ou 100 ans après la création du document. Alors, c'est 1930. Alors, comme vous voyez, tout est improvisé en ce moment. Je ne savais pas ce qu'il allait avoir dans la boîte. Je ne savais pas ce qu'on allait voir. Et si ça se trouve, on va révéler quelque chose d'énorme ou pas. Et premièrement, je n'avais même pas décidé de la sortir cette boîte-là. <rire> <193. rire> c'est le pur hasard. Alors, évidemment, c'est le roi. On est le 20 mai 1930. Et tout de suite, mon 85 commence ouais. à être euh, le roi contre Mamie Brown. Attends, on, va, on va le montrer un peu, là, oui. pour que les gens soient capables de voir ce à quoi ça ressemble. Et, et c'est vraiment pour montrer, là, que c'est euh, assez commun à Montréal, c'est pré-imprimé. Donc, dénonciation pour tenir, alors, euh, tenir une maison de désordre. Tenir une maison de désordre, hey, ça ne va pas bien. Là, on en est le 21 mai 1930. 1930. OK, puis donc, on va déjà, on déjà… Et puis, en, en général, on voit l'adresse. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que ça se situe. on est situé. capable de voir… Attends, Mais un... en général, c'est dans le red light. Ah oui, donc, là, euh, est là, on est, <coughs> oui, là, on est au 64 rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, on n'est pas loin de Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment. A tenu une maison de prostitution publique. Attends, on va le montrer. Question que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est intéressant, c'est tapé à la machine, encre bleue. Oui. Donc, le policier qui devait recevoir la dame en question, tapait oui. à la machine et c'est sa signature. Mais là, on peut présumer que ça, c'est dans le cadre d'une descente. Que, donc, si, euh, je veux dire, il a pas été cherché seulement celle-là. Donc, que... ça veut dire que les autres autour, ça doit avoir un lien. Euh, les autres personnes qui ont été arrêtées cette journée-là doivent avoir un lien avec, euh, avec cette descente-là. Parce qu'en général, ce sont des descentes Et sont... Hey, garde là, regarde-toi, ça devient... Moi, ce que je vois ici dans ce document-là, c'est assez impressionnant. C'est que là, on a une description physique de la dame qui dit aux cheveux blancs d'environ 200 à 225 livres de pesanteur d'environ 5 pieds et 6 pouces donc 5 pieds et 6 pouces de grandeur yeux bleus euh, d'environ 50 à 60 ans. C'est intéressant parce que ça montre comment on décrit oui. les individus et comment on arrive à les reconnaître. Oui. Puis tu sais, tout dans l'histoire, c'est comment les documents policiers se sont servis de la description physique pour être capable d'encoder et que cette description-là soit capable d'être décodée pour reconnaître la personne. Entre toi et moi, avec cette description-là, je ne suis pas capable de la reconnaître. Non, moi non plus. C'est assez générique malgré tout, mais c'est aussi assez impressionnant. On a le nom du, euh, du sergent en question, oui. Wilfred Bessette. On salue tous les Bessettes à la maison, d'ailleurs. Et là, on est capable justement de reconstituer la, la vie de Montréal, ville ouverte. Ça, oui. c'est l'histoire classique, comme on pourrait faire, où on se dit, on va regarder le type de femmes qui sont arrêtées, Qu'est-ce qu'on leur reproche? Faire des statistiques pour essayer de révéler tout ça. Donc, on a là un matériau qui serait très multiple. Oui, puis tu peux voir, je veux dire, regarde, là, c'est... Ça, c'est un Et mois. Ça, c'est un mois. Et on a de 18,99 à 1950. Donc, c'est un certain nombre de boîtes. Donc, il faut vraiment que tu... Euh... Ouais. Tu, tu cernes ta période, hein, ouais. euh, dans Et là, ce -là. chose très importante, quand on a fini de consulter, il faut le remettre au bon endroit pour les autres. Exactement. Et heureusement, il y a des numéros. Donc, celui-là, c'est le 74-18. C'est quand même, il y avait quand même une organisation. j'espère. Je veux dire, les archivistes n'ont rien inventé. Je veux dire, pour repérer les documents, ouais. c'est souvent ça le problème. Alors, ah, justement, je suis retombé sur Mamie Mami Brown. Alors, Mamie Brown, euh, il y a déjà un numéro, ce qui nous permet justement de le ranger au bon endroit parce que, tu vois, il y a quand même une masse quand même importante de documents. Ben oui. Donc, il faut absolument le classer. Mais ça prouve qu'à cette époque-là, ils pensaient à la gestion des documents. C'est-à-dire que pour pouvoir repérer un document, il faut, faut vraiment que ça soit facile de repérer. Il y avait des index aussi. Il ouais. ne faut pas oublier qu'il y avait des index par nom de personne qui nous renvoient au numéro à l'époque. Ah, donc, donc, on est euh, capable de se référer. Oui, oui absolument. Okay. Et donc, euh, veux, veux, pas, nous, les archivistes, où oui, ils sont là pour le conserver, mais je veux dire, il y a toujours une organisation avant qu'on arrive. Certains, certaines fois, on arrive puis les documents sont à l'envers. Là, il faut les organiser, mais dans ce, la plupart du temps, il faut respecter l'ordre dans lequel ils nous ont oui, été. Oui. Puis là, ici, tu ne changes pas l'ordre parce qu'il y a un ordre numérique. Donc, c'est parfait pour les obsessionnels compulsifs finalement, euh, les Oui, archers. oui, oui, absolument. J'en suis pas un. <rire> bon, allez, on va faire autre chose. On va regarder autre chose là, parce que j'ai envie de… Là, il y a plein de documents oui. devant oui. nous oui. ici. Puis je vois vraiment des choses qui sont intéressantes. OK, okay. donc, OK. On a les va... documents ici. Bon. Euh, Montréal, ouais. bon, ça s'est fondé en 1642. Tout le ouais. monde, c'est ça. Hein? Ben, pas, Mais... les, pas les français parce qu'il y a beaucoup de français ah, qui regardent la chaîne énormément ah, ben, qui on... rit toujours de notre accent en disant oh, c'est vraiment sympathique la manière dont vous parlez vous aussi c'est sympathique et d'ailleurs on vous salue Donc, quand... 1642 quand on était jeune on riait de l'accent français ben, j'espère euh, bien parce que là maintenant aujourd'hui c'est tellement commun partout oui. euh, surtout quand on va dans le plateau oui le 21e arrondissement de Paris alors euh, 1833 je oui. l'ai dit tantôt on euh, la ville existe pour la première oui. fois et là on va ouvrir le... il y avait Auchlague avant Accessoirement. Euh, 10, 15, oui. Ouais. <rire> Mais euh, je veux dire euh, oui, effectivement, euh, qu'on n'a pas encore retrouvé. Ouais. Euh, ici, tu as le premier procès-verbal du Conseil de Ville de Montréal, donc la province attends, du Bas-Canada. Le... Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Ah, bien sûr. Si on le montre délicatement. Alors, donc on voit, registre premier des procédés du Conseil de Ville de la cité de Montréal, province du Bas-Canada. Très bien calligraphié. Très bien. La, la job du greffier, c'était d'avoir justement ouais. une belle écriture. Et là, c'est la première séance du conseil. Euh, tous les conseillers ont été élus par acclamation, sauf un ou deux. Euh, mais on voit les personnes qui sont, qui sont élus. Euh, ici. On a quand même euh, Jacques vigé mais on a Robert Nelson qui va être le, oui, le dans... chef de la Rébellion patriote en, en 1838. Ce n'est pas son écriture, mais c'est son non, nom. Non, c'est son nom, effectivement. Et ici, là, ils sont tous euh, nommés. Et ensuite, Sais, pour déterminer qui est maire de Montréal, c'est aussi ah oui. simple que ça. C'est-à-dire, euh, ici, M. Rodier a fait mention, secondé par M. Nelson, qu'il soit de suite procédé à la nomination du maire de cette cité, sur, euh, sur, sur quoi? quoi M. Jacques Vigé a été élu unanimement. Vigé signe parce qu'il est secrétaire de l'Assemblée. La, et là, M. le maire a pris le fauteuil. L'aventure de la Ville de Montréal, comme administration municipale, elle commence là. là. Donc, ce document-là est le premier document officiel de la qui ville de Montréal. institue la municipalité de Montréal. Exactement. Très bien. Wow! Et okay. euh, tu vois, ça, on est le 5 juin. L'élection avait eu lieu le 3. Et le 19 juin, Vigé va proposer les fameuses armoiries au conseil qui vont être adoptées au conseil euh, municipal. On va vous les mettre pour que vous voyez ça à quoi ça ressemble. OK, c'est impressionnant quand même, Non, puis euh, c'est quand, euh, quand même des, des belles écritures. Euh. Mais ça, entendons-nous, c'est la version officielle, ce pas les débats comme tels. Ça, non. Est-ce qu'il existe des minutes? Les mi non. Juste pour qu'on replace les gens. Non, il n'y en a pas ah, ici, en okay. tout cas. Parce que, les, les... juste pour vous replacer, là, quand vous avez des, des, des débats, c'est que tout n'est pas écrit par le greffier. Les débats, c'est par exemple ce que certaines personnes vont écrire pour se souvenir éventuellement, pour constituer ce document-là, qui est un document fini, oui. où justement, on ne va pas montrer nécessairement les tensions qui c'est a... un document administratif. Voilà. C'est là que les, les décisions sont prises. Mais en général, cette époque-là, euh, les, les débats, tu les vois dans les médias, dans les journaux de l'époque. Oui. C'est là que tu, si tu veux avoir des débats, il faut que tu faut que ailles voir dans les journaux et il faut que tu saches à qui appartient le journal aussi, là, pour savoir euh, quelle est ouais. la position de l'un et de l'autre. Mais c'est important de montrer qu'une source, c'est surtout un environnement construit, oh oui, qui absolument. doit servir quelque oh chose. Oui. Puis on ne peut pas faire dire n'importe quoi à une source, puis si on ne la contextualise pas, ben disons qu'il va nous manquer certaines armes. D'où la raison pour laquelle les gens, des fois, qui ne sont pas historiens, ou qui ne sont pas archivistes, ou qui n'ont pas les matériaux intellectuels pour comprendre. Quand je dis matériaux intellectuels, ça veut souvent dire critique interne, critique externe. Ben ils vont lire ça, ils vont dire « ça y est, tout ça est vérité ». C'est complexe que ça. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de, même pas de point de vue, mais d'angle et de contexte. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi. Puis, ça sert quand même de voir ces documents-là qui sont les… Quand, comme on dit les sources, les gens confondent souvent ce que c'est ce qu'une source. Ils disent « Ah, oh, j'ai consulté des sources en parlant d'ouvrages monographiques ou de synthèse, des sources et des éléments de première main oui. qui viennent d'une époque écrits par les acteurs. D'où l'intérêt d'avoir des archives comme celle-là ici. » Mais la chose importante, il faut pouvoir les critiquer ces sources. Exactement. C'est la base parce que si on prend effectivement, comme tu dis, tout ça pour du cash, ben là évidemment, tu, tu peux aller vers une mauvaise interprétation ouais. des choses. Puis critique, ça veut pas dire je suis pas d'accord. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. Là. La critique, c'est ce qu'on appelle une sorte de positivisme de quels sont les éléments, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, quelle est l'amplitude le, que leur discours a eu est toujours à nuancer. Donc, le meilleur moyen, c'est de croiser les sources. Un peu comme une enquête que policière, on a vu des archives policières tout à oui, l'heure. Oui. Un historien, un archiviste, appelle à la barre des témoins. Puis les témoins, par exemple, c'est ce document-là. On va regarder avec les journaux, les, les chroniques de l'époque, des journaux intimes. Puis tranquillement, on va arriver à construire le, le sens premier, pourrait-on oui. dire, de l'histoire. Mais tu vois, comme dans des procès-verbaux comme ça, souvent, les résolutions, c'est « nous adoptons tel… Oui. » Donc, c'est donc difficile après ça, bien là, c'est vraiment, c'est le règlement ou la loi qui était à Montréal, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Parfait. Donc, euh, Moi, là. je vois quelque chose devant moi, 1848, Eastward 1, qu'est-ce que c'est ça? Euh, premièrement, la couverture est des années 60, je te rassure, ce n'est pas une couverture des années 1848. Euh, vraiment Donc ça c'est le genre de critique que l'on peut faire. Ouais, ouais, Moi ouais, je regarde ouais. ça en disant ah ben voyez, là j'ai un document de 1848 toi tu arrives en disant ben non ça a été refait. La, la reliure a été refaite pour toutes ces les, euh, ça c'est les rôles d'évaluation. OK. Donc les, le premier rôle date de 1847 celui-là c'est celui là celui Tu peux dit... nous rappeler ce qu'est un rôle d'évaluation Rôle d'évaluation oui. Alors, euh, l'évaluation euh, foncière de la Ville… Moi, un, je suis propriétaire. C'est propriétaire. Donc, donc, donc euh, aujourd'hui, mm -hmm. vous allez sur euh, Internet et vous oui. allez sur le, le site de la Ville et vous décidez pour, à telle adresse euh, euh, qui est propriétaire de cette, euh, ce bâtiment-là et quelle est la valeur de ce bâtiment-là et combien de taxes ces personnes-là vont payer pour euh, faire en sorte libre. que euh, la ville fonctionne. Alors, en, le premier rôle d'évaluation date de 1847, mais j'ai pris celui de 1848. Ah oui. Puis là, on voit tous les quartiers. Là, ah non, ça, c'est juste... Il y a Montréal, il y a cinq quartiers à l'époque. Mais là, c'est le quartier Est de Montréal. Donc, on prend le Vieux-Montréal, la partie Est du Vieux-Montréal, oh, oui. OK? Et puis là, on va aller... Là, c'est les rues qu'on a, qu a ici, Notre-Dame-Saint-Paul. Et on va aller à la page 11. Pourquoi la page 11? Parce que c'est celle que tu avais prévue pour qu'on regarde aujourd'hui? Absolument! <rire> Pourquoi la page C'est la Attends, rue... on va montrer. C'est la rue Bon Secours. La oui. rue bon... On voit que tu es de Montréal. Hein? Bon Secours. Oui. Alors que oui. moi qui viens de Québec, je dirais bon secours. <rire> c'est comme les gens de Montréal disent Saint-Denis. Alors la que Saint les ouais. gens de Pas-de-Montréal, comme moi, disent Saint-Denis. Voilà. Les petits accents, parce que ceux qui le pensent, euh, pensent qu'au Québec, on a tous le même accent. Pas du tout. Et même mm -hmm. certaines villes ont des accents spéciaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit ici, si tu peux juste tasser ta main gauche. Bien sûr. Tu vas en, sur la rue Bonscourt. Donc, la rue Bonscourt commence à Notre-Dame et elle arrête euh, au, euh, à l'église Notre-Dame de Bonscourt. OK? Et euh, tu vas me trouver là-dessus quelqu'un que tu connais. Hein? Stuart. Et, vers la fin. Vigé. – Non. – Pierre Dubourg, Lacan. Oh! Louis-Joseph Papineau, « Gentleman », L.J. Papineau, « value »,« valeur »,« 100 », après ça, « amount ». C'est quand même en anglais, hein? Oui. – Il faut le signaler. – Oui, oui, bien Montréal est une ville majoritairement anglaise dans les années 1840, là. faut pas oublier ça, là. – Oui. – Donc, alors ici, on a l'occupant de la maison, oui. on a la rue, on a le numéro de porte, on a l'occupant, donc Papineau occupe sa maison. C'est la maison qui est toujours là aujourd'hui, qui a été restaurée. On est en 1900, 1838? Non, on est en 1847. 47, ok, oui. pardon. Alors, Papineau a aussi sa résidence euh, à Montebello. Ok. Donc, euh, sa profession, on dit « gentleman », ça veut dire « rentier ». En général, c'est ça, ça que ça veut dire, « rentier ». C'est un de mes buts dans la vie, c'est oui, de devenir « gentleman ». Oui, oui, oui. Euh, comme tout le monde, d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, propriétaire, donc Papineau est propriétaire. Ouais. Et euh, la valeur annuelle de son habitation, c'est 100 livres. Donc, euh, sur Garde, ici, euh, c'est une des maisons qui vaut le plus cher là, sur cette rue. Il ouais, y en a un autre qui est à 100. Oui. Après, on a 75, 90 Oui, mais il ben, y a toutes sortes de choses. Il hein. y, y a des petites usines, il y a des cordonniers, il y a des, vraiment toutes sortes de... Euh, c'est vraiment, il y a une mixité de... C'est ça, un hôtel. Donc, il y a une mixité de personnes. sur... Hairdresser. Euh... Uh -huh. Joseph et Langen. On a M. Swing en bas. Mon favori, Robert Swing, quand même, qui est innkeeper. Venez chez Swing. Et la maison appartient à Jacques Vigé. C'est lui qui est propriétaire de cette maison-là. Donc, lui, c'est juste l'occupant. OK, on peut voir l'occupant, donc le locataire. Et, et le propriétaire. Le propriétaire. Donc, on voit que Louis-Joseph Papineau et est propriétaire de sa, de sa, sa maison. Et si on continue... Bon, là, on... ça, c'est les taxes qu'il a, qu a payées. Donc, 7,5 C'est le montant reçu. Attends, 7,5 Non, 7,5 euh, de la valeur totale de sa maison. C'est ça. Donc, c'est 7 livres, et, vu que c'est 100 livres, c'est sept livres et 10 euh, probablement des sols ou des… livres euh, Des deniers? Ben non, parce que probablement, euh, dépendant à cette époque-là, les gens, les anglophones euh, parlaient de « pounds et, euh, ah. et les Français, les Canadiens français parlaient encore de livres <rire> et de deniers et de sols. Près là, de 100 ans après la conquête. Oui, il ouais, que... y avait encore des deniers et des sols. Là. Euh, et là, ce qui est intéressant aussi, que les taxes, euh, le, le montant qui monte, mais Papineau a demandé une réduction de taxes. <rire> c'est le plus riche, c'est lui qui a le droit des réductions de taxes. Ah, il l'a eu. Ben oui, normal. Il, ben oui. il a eu sa réduction de taxes. Donc, Papineau non. est dans le 1 <rire> Oui, c'est ça, ça, à cette époque-là, probablement. Ah, oh, C'est impressionnant quand Alors, même. Alors, tu peux t'imaginer que euh, si jamais vous voulez consulter ces rôles-là, ils sont tous en ligne sur notre catalogue des archives, archivesdemontréal.com. Et très sincèrement, moi, autant j'adore les archives, autant c'est intéressant de les voir de nos yeux vus, oui. mais autant des fois c'est plus agréable d'être chez soi, de faire des zooms sur les archives et de prendre le temps. Parce que des fois, quand vous êtes dans des conditions comme ça, de dépôt d'archives, ben, il y a des heures d'ouverture et de ben fermeture, oui, donc, ben, tandis oui. que tu peux te coucher très tard, si tu veux, oui. euh, pour consulter des archives. Oui, puis en, comme tout est accessible, en fait, la recherche peut ne plus jamais avoir de fin. Euh, Ce qui est un problème aussi, parce qu'à un moment donné, il faut, là, faut, mettre, rentrer... le, faut mettre le point final. Okay. Là, celui-là, là, il me, me gosse dans le rapport ah, du terme. Ah, mais ben, tu sais que les cartes et plans, c'est toujours fascinant. Ben, attends, on va se replacer pour qu'on oui, puisse bien, bien voir. On va on va faire ça. On va le mettre en dessous hein, c'est peu je suis peu manière... aux archives, mais j'ai quand même toujours peur de de mal, euh, mais as des de gars. mal... oui, j'ai des gars mais ça c'est pas grave, j'ai okay. comme toujours peur. Là on s'en va en 1879. Yeah. Là ça va être difficile de le montrer ah! comme ça parce qu'il est fragile. OK ben, on va le retourner si tu veux vers la caméra, puis après ça je vais faire un zoom. OK. Je vais aller derrière la caméra pendant que Mario va parler. Tiens, mets toi au dessus du micro. OK, on est revenu. Euh, là, on improvise, vous l'aurez compris, là, parce qu'on voyait mal le document. Donc, on a décidé de renverser et on me dit que c'est un très beau. Mario me dit que c'est un très beau document. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Donc, on va essayer de faire euh, au mieux pour que vous le voyez bien. Alors, dans un premier temps, c'est l'atlas de la cité de l'île de Montréal, euh, qui inclut les comtés de Jacques Cartier et parce que Montréal est séparé en deux à l'époque. Ouais, ouais. Il y a deux comtés. Si on arrive à le montrer. Et c'est euh, en 1879. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la page suivante. Okay. Parce que là, on va voir vraiment l'île de Montréal dans son ensemble et vous donner un aperçu de c'est quoi Montréal en 1879. Ben, Explique-nous, vas-y. Ben, Montréal, c'est ça ici. Donc, euh, ça. à partir de à peu près, euh, je dirais, euh, un peu à l'est de Frontenac, euh, jusqu'à Frontenac à peu près. Euh, Jusqu'à Atwater, puis un peu au nord de, euh, avec la montagne, parce que la montagne, euh, le Mont-Royal fait partie de Montréal à cette époque-là, mm -hmm. et à peu près au, au, un petit peu au nord de Sherbrooke. Ah. Donc, c'est ça, Montréal. Là. Je veux dire, euh, tout, tout ce qui est autour, oui. ce sont toutes des municipalités euh, autres. Par exemple, Auchelaga, qui va être la première municipalité annexée par Montréal en 1883. Après ça, bien, tranquillement, les autres… plusieurs autres municipalités vont être annexées en 1910. Jusqu'en 1910 et la dernière, ça va être Maisonneuve, qui n'est pas là parce que Maisonneuve n'existe pas encore. Elle va exister seulement quand Hochelaga va s'annexer à Montréal. Wow. Et euh, ici, je vais te parler un peu de Longue-Pointe oui. parce que euh, je suis originaire de là. Donc, la bataille de Longue-Pointe. Oui, euh, Ethan Allen, en... il y a la maison un justement. Dont je parle dans mon roman comme par hasard. <rire> c'est pas oui, une ben, ouais. c'est vrai, c'est Je oh, oui. pas lu encore, ça va il y a être tout ça va bien. Bien. Il y a tellement de choses à lire là. Euh, et euh, parce que moi, ma famille, euh, les chartier du Robert ouais. sont arrivés à Montréal en 1653 avec Marguerite Bourgeois. Okay? Et euh, à l'époque, sa terre, c'était, tu dois connaître le lieu, où est-ce qu'il y a la place Ville-Marie aujourd'hui? C'était ah ouais? sa terre. C'était sa terre, ça. À côté des Sulpiciens? Euh, oui. Donc, il y avait une terre, maison neuve, il y avait donné une terre. Mais après ça, il n'est pas resté longtemps parce qu'il est allé, euh, il, fait, il fait partie des premiers fondateurs de pointe au trembles ah. Donc, dans les années 1666. Et euh, autour de 1700, euh, ils viennent s'installer à Longue-Pointe. Donc, mon fils est la dixième génération à être baptisé à l'église Saint-François-d'Assise-la-Longue-Pointe. Bon! <rire> Et, mais moi, où, où est-ce que je suis né? Ça oui. n'existe plus, c'est le tunnel louis Hippolyte ah, parce que tout ça a été mal. démoli dans, euh, pour construire le tunnel louis polyte Tout le vieux village de Longue Pointe qui existait depuis parce que 1724 qu'on crée la paroisse. Donc, tout ouais, ça a ouais. été démoli pour construire le tunnel louis polyte la fontaine euh, en 63-64, la démolition a eu lieu. Wow. Donc, euh, tu disais que c'était un gars de Montréal. Ben oui, c'est un Montréalais. Ben oui, ben moi, je dis ça, mais j'ai quand même... Un, un... Vrai. Moi, j'ai un échangeur qui a mon nom. Euh... Oui, l'échangeur de Turcot. Turcot. Oui, oui, absolument. Qui ne vient pas de ma famille. En fait, oui, mais il y a deux branches de mon côté, la famille de l'île d'Orléans. Il y en a une qui est restée à Québec, dont je fais partie, et l'autre qui est partie à Montréal, qui a donné le, le fameux échangeur qui avait le village Turcot. Le village Turcot, effectivement. Ouais, exactement. Donc, euh, les gens qui disent Turcotte pour dire Turcot, là, c'est que vous ne venez jamais à Montréal, parce que l'échangeur turco c'est un peu big, quand même, ici. Oui, oui, oui. oui Puis des Turcotes, il y en a à Trois-Rivières. Il y avait une terrasse Turcotte à trois oui, oui, mais au moins on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que les Turcotes, souvent la manière dont on, on écrivait TTE, c'était ceux qui étaient partis à la fin du 19e siècle aux États-Unis, notamment dans, dans le Massachusetts et autres, et qui étaient revenus ici. Et comme turco il y a un T à la fin, oui. en anglais, on dit Turcotte. Donc, en revenant au Québec, dans le Canada français, on a rajouté TTE, comme pour ça distinguer un peu. Ah, Donc, moi, je suis la branche originelle et originale des Turcos de l'île d'Orléans, fa... du village de Sainte-Famille. <rire> OK. Hey, impressionnant. Puis si on tourne après, on a ah, ben là, quartier on... par quartier. Oui, mais c'est parce que aussi, ah! c'est que tu as la construction de toutes les maisons. Attends, ça, ça. ça, ça vaut la peine. Tu peux savoir... Attends, on va prendre... L'élévation le... des bâtiments. Ben... Ah non, pas l'élévation, c'est juste la... Tiens, on va prendre le, le, le Vieux-Montréal. OK. Mais comment ça se fait qu'on ne tire pas des cartes que les gens pourraient acheter de ça. Tu n'y avais pas pensé? <rire> mais parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Oui, mais, mais, oui, mais c'est vrai, effectivement. Il n'y a même, personne qui a pensé à ça. Ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pourtant, que... Et pourtant, toutes ces, toutes ces cartes-là se trouvent... Ouais. Euh, soit sur notre site, puis beaucoup sur le site de la Bibliothèque Archive nationale du Québec. On a collaboré justement à une série de cartes, cartes et plans sur Montréal. Oui, la, bibli de, la, sur, dans, dans BANQ. la fameuse, La fameuse boutique de la BNQ qu'on trouve maintenant à ouais. la grande bibliothèque. Il y a des très belles cartes. celle ouais, de Champlain notamment. Là. Alors, si tu vois ici, tu vois vraiment, quand c'est en rose, ça veut dire que c'est des bâtiments en pierre ou en brique. Et quand c'est en jaune, c'est des bâtiments en bois. Attends, on va ouvrir un peu comme ça vers la caméra oui. pour que les gens soient capables de se replacer. Alors, on, on voit l'hôtel de, de, de ville, donc qui est tout, tout neuf. Là. Il a été inauguré euh, quelques années auparavant, euh, l'année année précédente même. Euh, on a le champ de mars ici, on a le palais de justice, où présentement l'hôtel de ville est occupé. Et le tour de Ville-Marie qui s'en viendrait mourir est, de ce ici, côté, là. là ici. Où est-ce qu'il y a le drill, euh, le, ça s'appelle le drill hall, qui a été démoli dans les années 70. Donc le okay. de Ville-Marie, a passé ici. là. Et tu vois, ce qui est en rose est euh, brique ou en pierre. Ce qui est en jaune, c'est euh, des, des bâtiments en bois. Donc, euh, dans Montréal, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est interdit de construire en bois dans ce secteur-là. Ouais, avec les feux. Donc, et quand il y a un X, ça veut dire que c'est des, euh, des étables, des chèques, des, des dépendances euh, qu'on a, qu'on retrouve, euh, qu retrouve en arrière des maisons souvent. Wow. Donc, on est vraiment Donc capable on voit de, ici. de tout voir où étaient les bâtiments. Non, mais sincèrement, c'est que... Ça, tu m'imprimes ça, puis moi, je l'affiche fais chez nous avec grand plaisir. Mais on s'entend qu'il ne faut jamais toucher et détruire les archives, là. Hein? Non, c'est demande... à partir d'une numérisation. Oui, oui c'est sûr. Mais tout ça, tu nous disais énumériser Oui, oui, tout ça numérisé. Puis tu regardes ici, ça, c'est le chum, ici. Puis il y a encore la, ah, la, oui. la, pla... la, la place où se trouve le, euh, le monument à Chénier. Et à l'origine... Euh, ils devaient construire le chum là, mais ils se sont rendus compte que c'était, euh, quand ça a été donné à la ville au début du 19e siècle, c'était pour que ce soit un, une place publique, oh. un parc public. Donc, ils ne pouvaient pas construire là. C'est pour ça qu'encore le chum, la partie du chum ne se rend pas jusqu'à Saint-Denis, mais qu'il y a une partie ici que l'on retrouve, euh, on, on va retrouver la statue de Chénier ici. Là. Puis aujourd'hui, on a le mastodo qui est ici. C'est ouais. ça, de le square Vigé. Ouais, qui, réno... qui est en rénovation. Qui est en rénovation, effectivement. Ah, impressionnant. Puis t'en as d'autres, de... on peut la regarder d'autres comme ça, de ça? Ce... Ben, oui. On fait très attention à la manière dont on... Mais décale-toi un peu parce que je veux pas que tu sortes du cadre, oui. là, Puis On change. Oui, on change. Là, on, pourrait, on change. Parce que pourrait. on pourrait regarder ça euh, tout oui, avant oui, dit oui. Juste ça, là. Alors, vous pouvez vous imaginer, il y a 4,6 kilomètres d'un document, 1,1 million et demi de photos. Puis là, on passe une heure... Juste à regarder, euh, ben, bon, d'être deux heures, regarder juste ça. <rire> Comment tu peux imaginer dans une, une vie que tu peux passer dans les achats? C'est impossible. Ouais, ben, c'est impossible. C'est impossible. En même temps, c'est tout le plaisir de la chose. De... Mais il y a aussi quelque chose de très monastique dans les archives. On rentre là-dedans, puis on est dans une forme de contemplation. Puis c'est comme si ça souhaitait à travers nous, cette histoire d'un temps passé, mais qui n'est pas si éloignée de nous quand même. Là. Mais c'est un plaisir aussi. Ouais. Il, faut, il faut voir ça aussi comme un plaisir. Hein? Ouais, euh, vrai. Parce que sinon, si tu n'as pas de plaisir à, à regarder des archives, tu mieux de faire autre chose. Oui, mais je pense que ça se voit qu'on a du plaisir actuellement, en tout cas. Alors, là, j'ai des archives... Ah, je vais peut-être commencer par ça. Ah non, je vais commencer par ça. Je vais commencer par des classiques. OK. Des classiques. Tu sais que nous, on n'a pas beaucoup d'archives du 17e, 18e siècle. Non, et ça, c'est mon siècle de prédilection. C'est pour moi, ça. J'ai fait ma thèse sur le ben 18e oui, siècle. Absolument. Moi, je me suis dit, je vais peut-être sortir quelque chose pour, euh, pour, pour l'intéresser. Euh, souvent, par exemple, il y a des archives qui nous arrivent... Out of the blue. Oui, ou que dans les, au milieu du 19e siècle ou 20e siècle, il y a des gens qui ont des juste un <rire> peu. Recommence ce bout-là, <rire> okay. parce que tu sors un petit peu trop du cadre, c'est correct. C'est parce que je ici. bouge trop. C'est pas grave, je m'en fous. Donc, il y a des archives. Donc, il y a des archives qui euh, arrivent… Bon, nous, on est les archives de la Ville de Montréal. Ouais. Donc, c'est des archives administratives, gouvernementales qui nous proviennent des services. Mais il y a des gens qui nous offrent des archives aussi. Et à une certaine époque, il y a des gens qui il y a, il y a des, ils vendaient des archives, hein. il y a des ventes d'archives euh, au milieu du, 10, du 20e ouais. siècle. Les, la Ville a acheté, par exemple, deux manuscrits dans les années 40, autour du 300e anniversaire de Montréal. Okay. Il y a un marchand d'Ottawa qui a offert euh, deux archives euh, importantes à, à la Ville de Montréal et qui se sont retrouvées à la Bibliothèque centrale. On va commencer par euh, celui-ci, le hein? plus ancien de 1659. Okay? J'ai juste lu <rire> rapidement. Mmh. Alors, c'est Jeanne Mans qui fut le salut de Montréal, maintient l'Hôtel-Dieu grâce à un don de 20 000, li de 20 000 livres de Madame de Bullion. Alors ça, ça a été relié ouais, ouais, après. Oui, oui. On devine tout de on suite. Sent... Là. Et là, c'est une signature autographe de Jeanne Mans parce qu'il faut dire que euh, début du 20e siècle, ce n'est pas nécessairement le contenu qui intéressait. Souvent, les collectionneurs, c'était les signatures, ben oui. donc les autographes. Donc, on voit ça souvent, des autographes, mais souvent, c'est assez intéressant ce qu'on peut retrouver dans les textes, là. Oui, Malheureusement, à des certaines époques, il y a des collectionneurs qui ont découpé les signatures euh, et ça c'est eh oui, et ça c'est arrivé qui mettait ça dans un beau un beau cadre. Non, un scrapbook. Eh oui. Mais tu sais c'est quoi un scrapbook en français Un book de scrap, un spicilège. Ah, oh, comme un miscellané. Un, un spicilège, oh, c'est le mot français ça. de spicilège. spicilège. Je vais t'en montrer un spicillage. D'accord. Donc Jeanne Mans, on va juste rappeler qui est Jeanne Mans pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la cofondatrice de Montréal. Important cofondatrice. Oui, on dit souvent qu'il y a eu un homme simplement qui a fondé Montréal, que ce serait Maisonneuve et que point barre pas du tout. Et je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on a reconnu en 2012, 2012 c'est ça. Moi, en 2012, pense... on a la ville de Montréal a reconnu Jeanne Mans comme étant cofondatrice de Montréal. Il y était temps. Oui. <rire> et d'ailleurs, <rire> ça faisait longtemps parce que même dans les années 30, oui. il y a des historiennes, des bibliothécaires à l'époque oui. qui euh, voulaient que était qu Reconnu comme. qui disait que Jeanne Mance devrait être reconnue comme cofondatrice de Montréal. Et même Victor Morin a dit oui, on devrait le faire. On parle des années 30, on parle des années 40. Donc, euh, il pensait déjà à cette époque-là, on y pensait, et évidemment, c'est venu beaucoup plus tard. Là. Alors, là, si on ouvre ça, alors ici. Ah oui, je reconnais, là. Tu as le 29 mars euh, 1659, j'en ai tension Tellement parce qu'il que il, il est en morceaux. Oui, ça se défait, ça. Hein. Mais on va aller voir à la fin. Ouais, 659. Et tu sais, c'est un don de 20 000 livres. Euh, oh, ah, oh, non, on a perdu un bout. On va voir sur un petit papier. Mais euh... ben là, on explique ce que c'est, tout simplement. C'est un acte notarié, oui. signé par Jeanne Mans. Et on va aller voir la signature de Jeanne de Mans. C'est des, actes... des actes qui ne sont pas faits ici, ils sont faits à Paris. Donc, on peut présumer qu'ils ah, ont traversé l'Atlantique, euh, bon, dans le courrier postal, euh, avec, la... avec une personne en ouais, particulier. Hein. Mais... Euh, pourquoi on, on retrouve beaucoup de documents des fois qui viennent de Paris et de l'Europe Bon, avec la Révolution, avec euh, la Commune de Paris, peut-être que il y a des archives qui se sont perdues. Il hein? ben oui. y a des archives aussi qui ont disparu. Euh, mm. Et euh, là, on voit Jeanneman, sa signature. Et en dessous, c'est des notaires. Ouais. Alors, euh, ah, on il... voit qu'il y avait déjà des médecins à l'époque. <rire> ouais, mais je pense qu'ils voulaient être sûrs que personne <rire> ne recopie leur signature. Hey, oui. À défaut de sceau. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de sceau. C euh, évidemment, euh, je pense que c'était une façon de, de se démarquer là, au niveau de la signature. Ah, c'est magnifique. Et, euh, euh, et on s'est considéré aussi, euh, c'est l'archiviste des, des hospitalières qui, qui m'a dit que c'était le, le véritable acte de fondation des, des hospitalières de l'Hôtel Dieu. Celui-là? Oui, c'est à partir de ce, ce don-là que euh, les, les premières hospitalières vont venir avec Jeanne Mans. Ah! Attends, on va remettre. Donc, ça, c'est 1659? Quand même! Alors là, on va aller à 1668. Donc, encore là, la belle couverture. Donc, le fondateur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, cède ses droits au séminaire de Saint-Sulpice, 1660. Ah, les Sulpiciens! Les Sulpiciens! Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le début. Donc, on est le 4 avril 1668, 4 en chiffre romain, mais ouais. 4, 4 barres et non pas le 1V, là. Et fut présent Paul de Chamédé, écuyer, sieur de Maisonneuve, gouverneur de l'île de Montréal en la Nouvelle-France. Hey, Donc beau, on va juste le montrer correctement. Ça. Là, voilà, on en reparle encore. Oh, c'est un, un petit morceau. Alors, si vous n'arrivez pas à lire en passant à la maison, c'est normal. C'est sans doute que vous n'avez pas fait d'études de paléographie, d'études de l'écriture ancienne. On donne des cours très régulièrement dans les départements d'histoire. Et ça, c'est facile à lire. Oui, c'est facile à lire. C'est très facile. Il ne <rire> faut pas lire Le Notaire à démarrer à Montréal. Non, il ne faut pas lire le 15e siècle ou le 14e j'ai essayé, c'est une catastrophe. Mais, euh, mais ça se perd, par exemple. Il faut pratiquer parce que oui. je suis de moins en moins bon. J'ai été bien bon à un moment Aussi. donné, mais je suis de moins en moi, moins. Moi, c'est pour ça que je suis 18e, parce que l'écriture 18e est très facile. Quand j'avais fait mes premières armes, c'était avec une 16e à l'Université Laval, Claire Dolan. Et elle, c'était des actes notariés d'Aix-en-Provence au 15e, 16e siècle. Je voulais mourir. Je pouvais passer la journée pour décoder une lettre pour me rendre compte que ça m'était complètement inutile. Oh, tiens, c'est sa signature. La signature, Paul de Chamédé. Et aussi, il euh, y a des ratures. Donc, quand il y a des ratures. Oh, pardon. Quand il y a des ratures, euh, on doit mettre sur ses initiales. Alors, on voit le PC en haut, les initiales de Paul de de Maisonneuve. Et tu as le, sulpici... le, le supérieur des Sulpiciens, Louis Tronçon, qui signe. Et ça, là, Laurent, c'est le dernier acte dans lequel Maisonneuve est identifié comme gouverneur de Montréal. Parce qu'il est déjà à Paris, on était en 1668. Il est déjà à Paris depuis 1665. Il a été renvoyé en France oui, oui. par le, le gouverneur. Euh, et euh, c'est le dernier acte où on le considère comme étant gouverneur de Montréal. Wow. Après ça, ça sera Perrault qui va être euh, nommé deuxième gouverneur de Montréal. Donc, c'est vraiment un acte important parce que c'est le dernier acte que Maisonneuve signe en tant que gouverneur de l'île de Montréal, même s'il si était déjà à Paris depuis trois ans. D'accord. 17e siècle. On peut peut-être tomber au 19e siècle. Oui, ben oui, c'est ben, le grand siècle de Montréal, hein, le 19e. Ah, oh, je la, le vois la, le curie label. La correspondance du curie label, oh. le sous-ministre à on, la colonisation. On salue Antoine Bertrand, qui d'ailleurs <rire> a joué le curie label. Oui, Labelle ben oui, absolument. Dans les pays en haut. Absolument, très bon. Euh, alors ici, c'est toute sa correspondance. Euh, on a deux volumes. À l'époque où il est euh, euh, secrétaire, sous-ministre, euh, sous, oui. sous euh, Honoré Mercier. Et on a là-dedans une de ses dernières lettres, c'est sa lettre de démission. <rire> ça, c'est drôle. Alors, c'est ici. Là, on Attends, voit, on la... Là, on voit Donc, ici. Alors, ça... là, on voit que l'écriture est très, très, très facile, là, si vous oui. la voyez bien. Là. Honoré Mercier, Premier ministre du Québec. Bon, 26 décembre 90-1890. Oui, c'est ça. En 67, en 67, tout était oui. beau. En 90, on, euh, le curé démissionne. Donc, donc, attends, je, je vais la lire pour la première fois. Oui, vas-y. Monsieur le Premier, donc devine le Premier ministre, je suis venu à Québec en qualité de député ministre de l'Agriculture et de la Colonisation, perdant un temps. Pendant un, pendant un temps, un temps, un temps, temps déterminé, déterminé par les circonstances et sujet à l'approbation de mes Demis. supérieurs ecclésiastiques. Je crois que l'objet de, de ma mission est terminé et en conséquence, je donne ma démission. C'est quand même un des rares prêtres qui se trouve dans des gouvernements à cette époque-là. Hey, euh, et, et puis, Curie Labelle, c'est une légende. On veut on oh, vraiment. C'est une légende. Je veux dire, on ne peut pas… Donc, c'est sa lettre de démission à Honoré Mercier en décembre 1890. Est-ce que c'est l'original? Bien, c'est-à-dire que c'est la copie. Oui. Parce que… Euh, la, la copie, c'est Mercier qui l'a. Bon, oui, l'original, c'est oui. Mercier qui l'a. Et ça, c'était qu'un calque, dans le fond. Oui. Hein? Il y avait comme… Euh... Mais on se demande souvent comment ça se fait qu'on peut éditer des correspondances Aller et retour. C'est parce que les gens qui écrivaient… Faisaient... Des... Ben ils voilà. oui, gardaient des... un exemplaire de ça. Ils voulaient savoir à qui ils avaient écrit. C'est un peu normal. Voilà. C'est classique. Ben, C'est comme les courriels aujourd'hui. Vous regardez dans votre boîte oui. « Messages envoyés Envoyé. ». Donc, vous avez le fil. Donc, on pourrait refaire la correspondance avec des courriels. Donc, si ça se trouve, vous allez passer à l'histoire à cause de votre boîte courriel. J'espère oh. pas, parce que moi, il y en a à peu près 45 000 dans ma boîte. Courrière. Oui, puis souvent, si les gens euh, répondent, répondent, oui. répondent, alors on a. Si tu, si tu décides de l'imprimer, tu en as 10 pages. Là, non, c'est Non, c'est. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de dématérialisation des archives actuellement. Mais tu sais qu'un archiviste, là, ouais. <rire> ça conserve. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est conservé dans tout ce qu'on produit? À peu près 4 à 5 de tout ce qui peut être produit comme document euh, dans une administration, il y en a 5 qui ont une valeur historique, wow, une oui. valeur de témoignage. Donc, il y a des, y a des documents qu'on conserve pour des raisons juridiques, il y a des documents qu'on conserve pour des raisons d'information ou de témoignage. Mais c'est quoi ces 5 Je veux dire, on ne garde pas toutes les factures. Hein? Mais non, non, non, non. au bout de 5 ans, 7 ans, là, on... Et les vivent. impôts, les impôts notamment. C'est ça, exactement. On dit, au bout de 10, 15 ans, vous vous débarrassez de ça. Mais on, on garde des trucs, des compilations. Oui. Par exemple, tous les petits documents qui ont été euh, les petits comptes de, de, de, de, de taxes municipales, ben nous autres, on ne gardera pas les, les comptes qu'on a envoyés aux… la Ville, enver, en, les comptes que les gens ont reçus chez eux, le papier, la Ville ne conserve pas ça. Elle conserve le rôle d'évaluation et le rôle de perception. Donc, tu gardes les, les trucs compilés avec… tu les noms des personnes et tu as toutes ces informations-là. D'accord. Impressionnant. Hey, je pense qu'on est est-ce qu'il y en a d'autres ben oui. Oh yeah, c'est pas fini. <rire> j'en ai deux autres. Ah oh, non, j'en ai une. et j'en ai même de l'autre côté. Ok, bon, on va aller chercher. On va commencer par celui-là. Ben oui, ben oui, on n'est pas pressé. Vous pressez vous? Ben hey, j'imagine pas, là. Si vous êtes rendu là dans cette vidéo, du moins à cet endroit-là dans la vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus et que vous êtes un fan d'archéologie. Donc ici, on a... Ben oui. Là, tu parlais du 18e. Ben oui, mais là, ça parle parce que tu sais que mon grand-père a écrit un dictionnaire sur le français au Canada en 12 volumes, qui a été ensuite édité chez Larousse. Donc, cela ça me parle énormément. Comment il s'appelait, ton grand-père? Gaston Dulon. Ah oui? Oui. Et oh, j'ai wow. sa bibliothèque à la maison. Ah oui? Alors, aujourd'hui, oh, oui. Donc, euh, ça me parle beaucoup de façon de parler proverbiale, trivial et figure des Canadiens au 18e siècle par le père Potier. Et euh, évidemment, la reliure est... Ben oui. Bon, oui on s'entend. Elle là. là. Mais... Euh... Alors, on a une petite ah. histoire note sur le Père Potier qui est un jésuite de la province Gallo-Belge, missionnaire en Nouvelle-France. Euh, et là, on parle de, des années... Euh, et autant... La fin du régime français, là, entre 1743 et à peu près 1758. Est-ce que ce livre-là a été édité depuis? Euh, l... Au début du 20e siècle, si je ne me trompe pas, il a été... Oui, il a été édité. Mais ça, c'est un peu sa biographie, mais il faut voir okay. l'écriture du Père Potier okay. et euh, le concentrer... Ah mon dieu que ça me fatigue déjà. <rire> hey, mon Alors dieu. tu peux t'imaginer des locutions, des, euh, des phrases. Ben, moi je tombe sur gros cochon. Oui. N'appelle ainsi en riant ou par injure un oui. homme gras et gros. et gros de visage réjoui. réjoui. Attendez, je vais le montrer quand même pour qu'on puisse en profiter un peu plus. Je, je pense que je suis capable de faire un zoom à partir de ça, Là, vous allez le voir. Mais Là, on a, on a fini de lire la, la partie française, mais ensuite, c'est écrit en latin. Ah, oui. Donc, il y a toujours une description latine ah. de, de la, la locution en question. Hey, c'est fou, ça. Alors, j'ai aimé trouver. Chercher midi ça, à 14 heures. Ben oui, l'expression. Hein? Ça, ça, ça remonte de loin, là. Et Donc, que... chercher midi à 14 heures, vouloir trouver de la difficulté où il n'y en a pas. Nodum in skirpo qu'oire et c'est la version latine des choses. <rire> moitié figue, moitié raisin. Oui, mi-figue, mi-raisin aujourd'hui. C'est ça. Regarde, on... il y a plein de choses. Montrer les dents à quelqu'un. On n'invente rien en hein, soi. Oui. Ah, celle-là ah, celle est la bonne. Je... je te lis. Et... Soyez... lis, fait... pour la... lis Faites pour attention. Faites oui, attention. Alors, il faut que je... je regarde oui. par-dessus <rire> mes lunettes. C'est pour ça que je mets le livre. Euh... Mm. Il vaut mieux laisser l'enfant morveux que de lui arracher le nez. Ça veut dire un Mais... petit mal doit se souffrir plutôt que d'y remédier par un mal plus grand. OK, donc laisse ton enfant morver puis il ne pas le nez. C'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens rachètent le nez. C'est une expression. Il y a... Mais il n'y a pas personne qui dit ça aujourd'hui. Non, Alors, il n'y a plus personne. Ça s'est perdu dans la nuit des temps. Ah, oh, ça, je déteste cette expression. <rire> la nuit des temps. OK. Ah, puis il y a, a dans l'admiration. Le terme français, A, AB, non, A dans l'admiration, A dans la joie. Et le a a -H. Ah oui, oui. Donc tu as tout ça là-dedans. Ah, non, non, mais je veux dire, je peux, pas... qu tu peux quelques... passer euh, quelques jours euh, juste à lire Allez. tout ça, parce qu'il y en a là. Attends, on va avancer un peu, juste y aller au hasard. Là. Vous voyez un peu. Assez ah, impressionnant quand même. Oui. C'était quelqu'un de minutieux. Oui, vraiment. Très non. minutieux. On dirait même un peu, euh, un peu graphomane. Mais on est content de l'avoir aujourd'hui. Ah, complètement. Mais c'est pour ça que si vous voulez passer à l'histoire, des fois, plutôt qu'être connu, vous pouvez vous dire, je vais écrire une histoire de mon temps, des mœurs actuelles, puis dans 50, 60, 200 ans, si la planète existe encore, on va peut-être se référer à vous pour expliquer comment fonctionnait Montréal dans les années 1900 190-2020, quelque chose comme ça. Donc, vous avez peut-être votre chance de passer à l'histoire. Oh, une boîte rouge. Album je vais, Vigée. Je vais te montrer un spicilège de luxe. Oui! <rire> un scrapbook de luxe. Donc, c'est l'album Vigé. OK. Attends, on va le montrer juste à quoi ça ressemble. Bien, ça, c'est la boîte qui est dans une autre boîte. C'est le principe des poupées russes, euh, Tu sais que ce document-là, maintenant, fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ah, donc, je vais toucher le patrimoine. Absolument. Bien. C'est reconnu comme étant... faisant partie du... Alors, une autre boîte. Et là, voici le vrai, l'unique... Album vigé qui s'appelle Souvenirs canadiens. Souvenir canadien. Donc, à TUC, à, à Québec, oui. euh, au Musée de la civilisation, ils ont euh, une, la collection, des, le fond vigé véro oui. où il y a euh, ces autres euh, spicilèges qui s'appellent la Saberdache. Okay. Et euh, celui-là est, est à Montréal depuis, euh, depuis longtemps. Et ça aussi, c'est un scrapbook, mais particulier. Un spicilège, j'aime mieux ça. Tiens, attends, on va s'ouvrir un peu vers la caméra pour que tout le monde okay. puisse voir. Tiens, attends, comme ça. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de choses, des extraits de textes. Les deux Il y a des... Et là, tu vas voir, une des premières choses, c'est le premier dessin des armoiries de la ville de Montréal. Ah! Oh! ben, attends, on va le montrer correctement. Puis on va faire un arrêt sur image. Voyez bien. Donc, c'est un dessin, les armes de la cité de Montréal. Concordia Salus. c'est pour ça que je te dis que c'est un truc de luxe, c'est que tous les artistes de l'époque, euh, Vigée leur demandait euh, un dessin, euh, des trucs comme ça, et il mettait ça dans son album, euh, wow. son album Vigée. Donc ça, c'est, je sors rarement cet album-là. C'est des, des moments exceptionnels. J'en <rire> <Ça>, ça... <rire> profite! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce, cet album magnifique? Il y a des signatures, il y a même des natures mortes. Ah. Il y a beaucoup d'artistes euh, euh, des artistes euh, féminines qui ont okay. fait des œuvres là-dedans aussi. Attends. Et des artistes. Euh... Ah, on a aussi. Tiens, je vais au hasard, là. Relation de la victoire de 1758, Montcalm Remporté sur les Anglais. C'est la victoire de Carillon, j'imagine. Oh. Ouais. Oui. Oui, c'est la bataille de Carillon. Mais ça vient d'où, ça? C'est vigé, ça, qui écrit ça, là. Mais c'est pas lui qui la raconte, ça. Non, non, c'est. Il est est... retranscrit. Il est quelque retranscrit quelque chose. des extraits de, des extraits de uh, okay. lettres. Hey, c'est impressionnant. Oh. Regarde même tout ça. Je vais essayer de te trouver quelque oh, chose. Vas-y, vas-y, je me... te laisse regarder. Me... La boîte est aussi quand même pas mal. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Là. Une belle boîte en velours qui donne une impression de valeur encore plus grande. Impressionnant. Et là, on le voit justement à l'intérieur. Donc on a une petite explication. Jacques Vigé, archiviste, collaborateur au journal Le Canadien, fondateur de la Société d'histoire de Montréal et premier maire de Montréal de 1933 à 1936. Ses travaux savants de collectionneurs et d'érudits lui valent d'être nommé commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Saint-Grégoire-le-Grand. Ah, oh, une belle vue de Montréal, tiens. Mais non, de Québec. Ah Je pensais que c'est... Ben oui, ben oui. On le voit ici, c'est le boulevard Champlain avec euh, le port. Puis qu'on arrive de l'autre côté ici. C'est la montée pour les là. Ben oui. On n'est pas très loin de. C'est marqué euh, « oui, the, the Spot where wolf. wolf's army reached the of Abraham ». On n'en fini plus de la guerre de la conquête des Plaines d'Abraham. Hein? C'est toujours fait, ça. Fait que tu vois, c'est quand même… Euh, ouais. tu sais, c'est fou, là. C'est qui qui a écrit ça? John Grant. G. Grant. Qui a fait cette… Euh... Puis un paquet de personnages là-dedans qu'on voit. Ça, c'est Vatmar. Un dindon. Ben oui. c'est le temps d'une dingue. Oh, de, de, de, de, ben oui, on est rendu là. Alors ici, on a les ruines du fort de Seineville, la L'île de montréal Ça, c'est un Duncan, des James Duncan, là. Tu sais, je pensais que tu allais dire que c'était un Duncan de non, non, non, non. James Duncan, ouais, qui était un des grands euh, dessinateurs de cette époque-là, qui était un ami ben de Ben oui, oui, oui. Là, on est en 1831, et c'est le fort de Seineville, dans la paroisse Sainte-Anne, à l'île-de-Montréal. C'est à Seineville. Ce fort-là existe toujours, mmh. en ruines, sur une propriété privée. Donc, inaccessible, j'imagine? Euh, on le voit par l'eau. Par OK. Et vous voyez, il y avait un moulin là. Pas mal. Et c'est un phare de l'époque de la Nouvelle-France qui, qui, qui avait été construit là. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est à la fois des... Ah, des oui, des images nature pieuses. Nature-mortes, images pieuses. Euh, la descente de la Croix. image de Montréal. Euh... c'est une papille de Rubens. Rubens oui. ouais, mais... Ça doit pas être lui. Non, sûrement pas. Ah, encore Québec? Oui, ben oui, ça, on reconnaît. Notre-Dame-des-Victoires, des victoires. Ah oui. là où il y a le centre d'interprétation juste à côté, là, avec le bus de Louis XIV maintenant en plein milieu. Donc ça, vous voyez, c'est ça, c'est quand on tombe dans des archives, on, veut pas, on peut passer des heures, puis même si ce n'est pas intéressant pour notre travail, on flâne, le grand plaisir de flâner dans les archives, de découvrir, puis juste de se faire plaisir. C'est peut-être pas étonnant qu'il y ait autant de gens à la retraite qui se disent je vais faire les archives familiales, je vais aller juste oui. regarder. Puis ils découvrent un plaisir, puis ça les enrichit beaucoup plus des fois que de regarder des niaiseries à la télé ou de faire des jokes de pète. Mais tu sais que tout, tout le monde a des avoir. archives de toute façon. Oui. Les, juste ces photos familiales des fois, photos de ses oui. grands-parents. On va dans les années 30, on va dans les années 20, années 50. C'est fascinant. Les gens sont maniaques de ça, de regarder des photos oui. anciennes. Ah, ah, tiens, là, je vais vous regarde... montrer, oui, regarde, c'est magnifique, oui. ça. La bordée des neige. c'est dernière, là. là. Tiens, ça ressemble à un Krigoff, on dirait. Oui? Ouais. Mais c'est pas lui. Non, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Notre nordicité qu'on doit embrasser. Absolument, puis tu vois tu vois le genre de scrapbook que c'est. C'est un scrapbook luxueux, dont on parle comme ça. On va aller regarder d'autres. C'est l'album vigé qui est un album... Tiens, attends ici. Dans celui-là. On va se déplacer, puis on va y d'autres. As-tu déjà tenu dans tes mains? Le plan espion des Britanniques de 1758 Le de plan espion, c'est oui. quoi ça? Tiens, prends-le dans tes mains. OK. Alors, ça, c'est un plan de Montréal, Alors, qui date du 30 janvier 1758. Oui? Euh, je ne sais pas si tu sais, mais tu sais très bien, mais les plaines, c'est en 59. Mais il y a une autre bataille plus importante, il y a Sainte-Foy, puis après, ouais. il y a Montréal. Oui, mais Montréal qui se, la chute. se rend en 1760. Oui. Mais les Britanniques font un plan de Montréal très précis en 1758. Regarde, c'était publié en 30, juin, 30 janvier 1758. Mais tu sais que j'ai une étudiante qui a travaillé justement sur comment ça se faisait que les Anglais avaient autant d'informations et puis se sont rendus compte qu'ils traduisaient tout ce qu'il y avait comme récit de voyage, dont le prêtre Charlevoix, et ça, ça serait, entre autres, une des interprétations de Charlevoix qu'on en aurait faite. C'est un magnifique mémoire de maîtrise, là, d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Puis là, tu regardes, là, tous les bâtiments sont là. On sait où est qui, ah! qui est où, etc. Donc, on sait exactement comment les bâtiments sont placés, les portes, où est-ce qu'ils sont. Mais évidemment, Montréal s'est rendu sans combattre. Oui. Et on se souviendra que les a brisé son sabre pour ne pas avoir à se rendre, il a fait brûler les drapeaux, c'est ça qu'on raconte. C'est une légende ça, oui, c'est une légende. Qui okay. oui, une belle légende. Ouais oui, mais l'histoire est faite de légendes. Ah, oui, absolument. Et le but des historiens des fois c'est de les démonter. Puis là, je voulais te montrer quelque chose que euh, on a découvert, il a pas c'est ça qui est le fun avec les archives. <rire> c'est que tu penses avoir tout vu dans les archives. Tu penses que tu oui, connais oui. les archives. Oups. Ouais, il y a, a c'est ça, est oui. du matériel pour enregistrer donc des fois ça. Oui, surtout quand on bouge beaucoup comme oui. moi puis qu'on <rire> oublie qu'il y a une caméra. Euh, oui. Alors, souvent, on, on trouve des choses où il y a des gens qui… Encore aujourd'hui, on, on, on, on a récupéré des photos de la construction de l'aqueduc au début du 20e siècle, il y a à peu près 4-5 ans. Des plaques de verre, des négatifs sur verre. Wow. Donc, qui étaient dans un entrepôt de la ville, parce que c'est grand la ville, il y a beaucoup de oui, bâtiments. Oui. Et puis des fois, bon, on découvre des choses dans nos, dans nos propres archives. Et là, on a découvert des vues de Montréal de 1803. Ah! C'est des aquarelles. Attends, on va le tenir pour et, essayer. Et on les, a mis, on les a mis en ligne. Là, Je sais que c'est difficile. avec la Il y a une vitre autour. Là. Ouais. Mais c'est de Richard Dillon. C'est 1803. Donc, tu as une vue prise de l'île sainte hélène Ouais, Et c'est des vraies aquarelles, c'est des originaux, là. Attends, ça, c'est où, ça, ici? C'est le Mont-Royal? Non, non, non, pas du tout. Ça? Le Mont-Royal, il est en quelque part là, là, on ne le voit, voit pas, pas, pas probablement. Là. Ça, c'est… Euh, euh, ça a été rasé, là, c'était… Euh, au, euh, au bout des fortifications, c'était les casernes, les casernes terrain, de la l'armée aussi? britannique. Oui, oui, il y avait comme un monticule, là. Ça, ça, a pas, été, ça. ça a été rasé à la fin du 19e siècle, ça. Et puis là, tu vois l'église Notre-Dame ici. Tu vois vraiment Montréal en 1803. Donc, c'est vraiment à l'époque où on, on, on commence à démolir les fortifications. À partir de 1801, on va démolir tous les, toutes les fortifications autour de la, la ville pour permettre à la ville de, de, de, de, de, de s'agrandir. Parce qu'évidemment, ces fortifications-là sont un frein à, au développement de la ville. Là, parce que développement même... économique. Ouais. C'est ça. Donc, oh. ça, c'est la vue à partir de l'île sainte hélène cool. puis ça, ça a été un don qu'on vous a fait. Ça vient des archives, c'était à la bibliothèque municipale, ça devait être dans un bureau à quelque part, euh, dans les années 50-60. Et puis, euh, je ne sais pas, là, on l'a redécouvert. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu as 4,6 km de documents, il y a c'est impossible de tout connaître. J'en connais 3,9, là. Mais... <rire> on va faire le 10 kilomètres, le 5 km des archives. Disons. Et puis là, c'est à partir de la montagne. Ah, ben oui! Là, je reconnais très bien. Mais là, on la voit, la fa le fameux monticule oui. dont on parlait. Puis on ça. Voit, ce serait le... Et les casernes de l'armée britannique étaient là. D'accord, on voit les moulins aussi. Donc là, on puis tu, serait... vois, tu vois des travailleurs, des personnes ici, avec un baluchon sur son épaule. Euh, tu as des personnes qui se promènent là ici. On voit des, oui, une on belle voit des gens en scène aussi. Là. Oui, oui c'est ça. Puis là, il y a un cheval. Avec un... Là, ici, il y a des fermes. Euh, tu vois, il y a des animaux, il y a un cheval ici. Donc, c'est vraiment, il y a hein? du détail là, vraiment. Euh... A... C'est avant les grandes vagues migratoires du 19e siècle qui vont oui. faire de Montréal une métropole oui, là, vraiment oui, le oui. effectivement probablement qu'entre ça puis la fin du régime français il n'y a pas beaucoup de choses là, euh, qui doit on est doit quand changer. même juste à peu près 40 ans après là je pense qu'on voit bien oui. Au pire je ferai un petit zoom. Ma... moi j'ai trouvé ça ah, magnifique très... le 1803 là ah c'est magnifique c'est très c'est émouvant ça c'est la première fois que je ça T as, t as de, plein de primaires, j'ai tâché de leur donner, t as plein de primaires doivent avoir. Hey, c'est impressionnant quand même, Mario, tout ce qu'on trouve ici, là, vraiment là. Je pense qu'il nous reste seulement à te remercier. Ça me fait plaisir. Bon. Écoutez, bien, on vous remercie vraiment d'avoir nous avoir suivis dans cette promenade qui n'en n'était pas vraiment une. Là. On voulait juste vous montrer ce à quoi ressemblaient les archives, ce qu'on pouvait y trouver. Improviser aussi pour le grand plaisir. Puis je voulais vous présenter Mario parce que Mario est sans doute un des personnages les plus importants de l'histoire de Montréal. Je dis ça, mais pour les historiens, c'est moi, j'ai écrit pas mal de livres sur l'histoire de Montréal. Puis à chaque fois que j'avais une question. Pour une photo en disant c'est quoi ça, euh, à quoi ça se réfère, ou je cherche une photo sur telle, telle chose. Mario, tu trouvais toujours tout ce qu'il me fallait. Je ne suis pas méchant là-dedans. Oui, c'est pour ça que ben là, mon dernier livre, là, celui Montréal ouais. à 360 degrés, il y a bien des fois où tu m'as sauvé la mise tu m'as évité d'un ridicule assez évident. Donc, merci. Puis je voulais justement que les gens le voient. D'autant plus que, ben, je pense qu'on peut l'annoncer, tu t'en vas à la retraite bientôt. Oui, dans quelques mois. Ouais, oh, donc, oui. C'est un peu après un, un 29 ans de loyaux services ouais, aux je, archives. Je voulais te remercier aussi pour tout ce que tu as fait. Puis on espère que... Les archives soient encore subventionnées, soit l'argent à la hauteur de nos oui, ambitions oui, oui, là. Oui, oui. Mais la on ville de Montréal appeler. prend bien soin de ses archives oui, non, non. et de ses archivistes. Bon, ben merci Mario. Ben c'était un plaisir Laurent. Un plaisir de te voir. <rire> ben, merci en tout cas. Puis encore, si vous aimez ça, ben abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez un commentaire. C'est toujours les commentaires qui font que la vidéo est le plus en plus vue, ce qui fait monter l'algorithme Ou vous pouvez encore nous soutenir avec le Patreon qui est juste en dessous là, vous pouvez cliquer. Allez, ben, moi je suis Laurent Turcot, Mario Robert, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Bye. Salut.